On va parler du WEB3. Ouais aujourd'hui dans cette vidéo, et d'ailleurs euh, c'est clair que c'est ce que vous allez entendre le plus parler euh, cette année et puis dans les années futures, parce que très clairement la tendance, elle se confirme, c'est vraiment euh, le nouvel internet qui se dessine. D'ailleurs, au passage, vous qui avez des crypto-monnaies qui utilisez, en fait euh, qui faites de la DeFi très euh, nécessairement, eh bien en fait, vous utilisez déjà le Web3. Et quand on vous a parlé de la folie des NFT ou du futur qui allait être révolutionné avec les métaverses, en fait c'était qu'un des simples composants, une simple manière d'utiliser parmi d'autres hein, d'utiliser le web 3 et donc le but de cette vidéo c'est quoi euh, on va essayer de garder le, la vision d'un investisseur c'est à dire pourquoi en fait tout le monde tous les gros fonds d'investissement les ventures capitalistes investissent en fait sur le web 3 on va se demander on va rester en fait dans, une, dans un angle terre à terre c'est à dire on va rester sur le plancher des vaches parce que c'est un sujet c'est très facile d'avoir de, des considérations politiques et économiques sur la question vous allez le voir très vite euh, la figure de marx et d'Adam Smith, elle va commencer à flotter un peu partout. Et euh, mais nous, on va essayer de ne pas aller dans ce terrain-là, qui est bien sûr hautement intéressant, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vous allez voir que vous allez avoir la tête qui va euh, bouillonner, c'est certain. Vous aurez la fièvre. Alors pour la structure euh, très égalienne, comme d'habitude, thèse, antithèse, synthèse de cette vidéo, on va voir dans une première partie, c'est quoi le Web 3, comment on est arrivé en fait au Web 3, grâce aux crypto-monnaies, notamment et à la blockchain, nécessairement. Dans la partie 2, c'est la plus intéressante, c'est celle où je vais devoir le plus me censurer, mais vous allez comprendre des tas de choses. C'est clairement, donc c'est le, le Web qu'on utilise aujourd'hui, c'est clairement les gros problèmes que euh, cette économie cache. Enfin, cache, elle n'arrive même pas trop à les cacher, mais vous allez voir pourquoi ça peut être important de nous battre pour mettre le web 3 en place et euh, on va voir dans la troisième partie hein, puisque c'est la synthèse comment même si le web 3 avec ses belles promesses peut-être euh, ne sera pas peut-être pas aussi beau que ce qu'on voudrait qu'il soit voilà pour le petit teasing si vous êtes prêts on commence directement Alors, le Web 3, comme le nom l'indique, c'est la suite du Web 2, qui est elle-même la suite du Web 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Web 1, c'était le Web des fondements. C'est-à-dire que là, dans le Web 1, ce qu'on pouvait faire de manière très classique, c'est simplement naviguer sur des pages Internet et lire, consommer l'information. C'est l'Internet à, à ses tout débuts, et c'est comme ça qu'on est venu petit à petit, c'est surtout dans les années 2000, qu'on est venu à l'arrivée du Web 2. Donc là, on est en plein dedans, même si on est à, la, à sa fin. Et en fait, la différence du Web 2 avec le Web 1, c'est que là, tout le monde, plus ou moins, pouvait créer, pouvait interagir avec le web. C'est-à-dire que là, on n'était plus simplement en train de lire euh, Wikipédia et des, des pages comme ça. Ce qu'on a commencé à faire, c'est à pouvoir commenter, à pouvoir euh, poster nous-mêmes des choses, etc. Et pour résumer le web 2, on peut dire aussi, ça a été l'essor des startups et des grands groupes, euh, bah voilà, des GAFAM hein, comme on dit. Donc c'est l'acronyme de Google, euh, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, etc. Et puis parfois, on en rajoute d'autres. Et la quintessence du web 2, c'est Surtout les réseaux sociaux c'est à dire que là c'est la première fois où euh, on utilise internet à partie égale et moi typiquement en faisant cette vidéo sur euh, youtube en fait je participe c'est typiquement le web 2 et vous quand vous laissez un like ou quand vous écrivez un commentaire vous participez aussi on interagit ensemble on est dans le web 2 donc jusque là dans l'histoire si on fait un zoom et qu'on regarde la progression de l'humanité il a rien à dire le web 2 c'est formidable ça donne des outils à tout le monde des, des infrastructures pour sur lesquelles elles peuvent se développer s'épanouir communiquer à tout le monde etc il n'y a rien à dire alors vous allez me dire pourquoi on arrive au web 3 et eh bien le web 3 bah, c'est dans la continuité c'est un, un internet qui serait donc c'est l'internet que nous on utilise avec nos crypto monnaies par exemple qui est euh, qui utilise des applications et puis un internet plus décentralisé et typiquement quand vous faites de la defi avec votre portefeuille euh, décentralisé donc et que vous, vous connectez sur des applications décentralisées vous êtes sur le Web 3. Et euh, là, bien sûr, on est encore au début, forcément, mais euh, toutes les applications que vous connaissez sur le Web 2, hein, en fait, elles sont, vous, on va de plus en plus les trouver sur le Web 3. Par exemple, on, parle de, voilà, on parlait des GAFAM tout à l'heure de Facebook. et eh bien, il y aura des réseaux sociaux sur le Web 3 aussi. C'est-à-dire qu'on pourra s'inscrire. Et d'ailleurs, je sais que Twitter travaille déjà un peu sur cette version-là. C'est-à-dire qu'on pourra s'inscrire, en fait, avec un portefeuille aussi décentralisé. Alors, pas nécessairement pour avoir des tokens ou gagner mais alors vraiment pour pouvoir participer euh, sur des réseaux sociaux comme comme on, on le fait sur facebook et d'ailleurs visuellement alors je crois que c'est quand même important de le dire il n'y aura pas de grosses différence c'est à dire que le web qu'on connaît là aujourd'hui ce sera à peu près le même sur le web 3 sauf c'est notre manière d'interagir qui va différer euh, voilà en gros et normalement si vous me suivez bien encore une fois là le concept ultime c'est celui de la décentralisation et en fait je me permets d'insister sur ce point là parce que j'ai remarqué et je vous assure que c'est vrai enfin de, des sondages d'opinion que je fais il y a pas mal de gens qui sont dans les cryptomonnaies ou qui ne sont pas d'ailleurs mais beaucoup aussi qui en ont hein, qui en ont des cryptomonnaies ou quoi mais qui n'ont pas compris en fait le concept derrière de décentralisation alors je sais pas si on l'explique mal alors que euh... c'est central <rire> désolé d'utiliser ce mot là mais en fait c'est hyper capital pour comprendre en fait le tout le génie de la blockchain et donc on en vient à la deuxième partie vous saluerez la transition que euh, de savoir c'est quoi en fait la décentralisation Centralisation, en fait, quel est son impact, son intérêt, les conséquences pour nous autres utilisateurs et en fait, pourquoi le problème, pourquoi le Web2 qui est centralisé est un problème en soi Alors, pour, pour faire la différence entre centralisation et décentralisation, euh, je vais faire un dessin, hein, rien de mieux pour expliquer. Dans le mot centralisation, il y a le concept de centrale, centralisée. Et pour garder des exemples très simples qu'on utilise très souvent, quand vous avez, par exemple, les banques, euh, donc euh, tout ce qu'on fait en finance, vous avez les banques, donc euh, commerciales, etc., qui sont chapeautées par une banque centrale. Et à chaque fois que vous devez faire une opération financière quelconque, en voie ou quoi, vous allez demander à vos banques, enfin aux banques, de le faire. Eh bien, ce qu'elles fait la blockchain en fait au lieu de mettre une seule personne comme ça qui sert d'intermédiaire et qui s'occupe des transactions est ce qu'on va faire avec la décentralisation justement c'est qu'on va rajouter plein d'autres intermédiaires comme c'est visible sur les réseaux justement des réseaux qui sont interconnectés des réseaux euh, d'ordinateurs ou de personnes hein, c'est ça que ça représente et euh, c'est simplement ça hein, l'idée de la décentralisation c'est pas plus compliqué que ça et je suis désolée de l'expliquer à ceux qui le savent déjà mais c'est hyper important si on veut comprendre la suite en gros euh, déjà il faut, il faut quand même rappeler quelque chose. Le Web 1, hein, les ordinateurs fonctionnent aussi décentralisés, c'est-à-dire Internet aussi, de par son principe, et fonctionnent sur des réseaux décentralisés. Seulement, ce qui s'est passé, pour vous la faire courte, c'est que euh, le Web 2, qui était, enfin, le Web qui était censé être décentralisé, a été petit à petit centralisé par les fameuses GAFAM dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que globalement, par exemple, pour vous donner un, un exemple, Google, vous le savez euh, mieux que moi, c'est un moteur de recherche, hein, okay, donc on fait nos recherches dessus, c'est même lui qui va nous donner les portes en fait où aller si vous faites si vous tapez une requête c'est lui qui vous les place dans l'ordre qui va vous mettre telle ou telle chose à la première place etc pour vous inciter à y aller qui va vous placer aussi des publicités et eh bien il est utilisé dans la plupart des continents c'est le numéro 1. les seuls les deux seuls continents où il n'est pas à la première place c'est la russie qui a Wandex et c'est la chine avec baidu donc vous vous rendez compte et là on parlait que de google c'est à dire que c'est google tout seul toute cette unité là euh, basée aux états unis qui traite toutes nos données, c'est-à-dire qu'elle nous offre tout et même là au fait on est sur YouTube, ça appartient à Google etc. Pareil pour Facebook, tout le monde, enfin euh, il y a 1,7 milliard d'utilisateurs par jour, Les, on envoie nos photos, vos grand-mères envoient vos photos de vous petits dessus, vos amis etc. Enfin je veux dire on, on, on nourrit, on est sur ces plateformes là et on n'a pas beaucoup, elles ont pris la plupart du gâteau en fait tout simplement. Et là c'est là où, euh, que cette vidéo devient intéressante. Pour ceux qui le savent déjà, ok. Moi, je vais essayer de l'expliquer euh, rapidement. Je ne vais pas trop rentrer dans les considérations comme ça, même si j'ai très envie de le faire. Vous savez, c'est quoi le problème de Web2 Donc là, on se dit, ok, c'est le problème de la centralisation. Mais c'est quoi ce problème-là Pourquoi c'est un problème en soi C'est un problème dans le sens où ça lèse beaucoup trop de personnes. En gros, pour vous donner un exemple très clair, prenons l'exemple de Facebook, par exemple. Vous savez, c'est une infrastructure à la base, c'est simplement une place, une infrastructure dans laquelle on peut échanger nos photos, discuter avec nos amis, etc. C'est génial en soi, il n'y a rien à dire. Et euh, si vous, retenez, vous retirez tout notre contenu, c'est-à-dire les, les photos de vos copains, euh, vos copines, etc., euh, Facebook est vide, il n'y a rien, c'est qu'une architecture web, tout simplement, même si c'est déjà énorme, ce n'est pas le problème. Ça veut dire que tout le contenu, tout ce qui fait la force de Facebook, c'est le contenu, en fait, de nous autres, ok Et euh, vous savez bien que Facebook gagne des milliards, comment En mettant des publicités des publicités que nous autres, c'est-à-dire qu'on met du contenu et en même temps on va, euh, on nous impose des vidéos des, des, du, de la publicité, du marketing en plus qui est très bien fait. Pour le peu que vous ayez cherché un pull euh, que vous voulez acheter comme ça, vous allez le retrouver en pop-up partout sur Facebook, etc. Parce, parce que c'est ça le business model de Facebook, c'est simplement de vendre de la publicité. Et la première question éthique ou pas à se poser, c'est se dire alors qui gagne de l'argent Comment ça marche Puisque lui, euh, donc euh, Facebook offre l'infrastructure, ok, et puis toutes les autres personnes, les 2 milliards de personnes, elles donnent quoi Du contenu, elles restent sur la plateforme toute la journée, elles publient, elles commentent, etc. Qu'est-ce qu'elles gagnent Eh bien, euh, elles gagnent rien, que dalle. C'est-à-dire que tout l'argent généré sur le dos, enfin pas sur le dos, mais sur, même sur la face des utilisateurs de Facebook va dans les poches des actionnaires de Facebook. Euh, et la question éthique, on ne va pas du tout rentrer là-dedans. C'est à vous hein, de, de de le savoir et de répondre là-dessus, est-ce que c'est éthique ou pas Que les personnes qui font tout le contenu d'une plateforme, toute son essence, combien même l'autre a apporté l'infrastructure On est d'accord qu'il a apporté quelque chose. Mais est-ce que c'est normal que Ginette, qui a posté toutes ses photos qui passe un temps fou, qui like, etc., ne reçoive pas un copec Mais pas un copec De ce qu'elle qu a dépensé en termes de temps, elle a déposé, elle a posté du contenu, elle a enrichi la plateforme, et elle, elle ne reçoit rien, pendant que Zuckerberg va faire du, du golf ou du surf euh, sur le lac Titicaca. Donc, ça, cette question-là, je vous la laisse euh, répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des gens commencent à être fatigués. Et c'est le même système avec YouTube, au fait. Moi, euh, on peut se dire dans l'absolu, c'est très bien. Ah, je, je fais une vidéo, bon, il bah, y a le truc publicitaire, je gagne un peu d'argent, bon, bah, c'est super. Mais il y a un moment où ça va un peu trop loin, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et vous le savez mieux que moi, y a les YouTubeurs gagnent des sommes vraiment très importantes et là c'est pourquoi je vous ai dit que je vais faire de la censure parce que vraiment je pense que c'est la pire des choses à dire enfin pour les youtubeurs d'aujourd'hui mais il faut peut-être le dire en fait une fois mais euh... Et il faut peut-être le dire très rapidement, peut-être que ce n'est pas normal. Euh, là, je vous assure sur la tête de ce que j'ai de plus cher au monde, que je vous parle sincèrement comme une visionneuse. Hein, euh, là, il n'y a pas de youtubeuse ou quoi. Euh, en tous les cas, peut-être que c'est pas normal de rétribuer une partie de ce qu'on gagne aux personnes qui font le succès de ces vidéos, en fait. c'est pas normal qu'il y ait des youtubeurs. On peut dire que c'est pas normal. Je veux dire, moi, je donne pas mon avis là-dessus. Mais est-ce que c'est est-ce qu'un youtubeur qui peut gagner 200 000 euros par mois euh, grâce à des personnes qui regardent ses vidéos et est-ce que finalement dans le meilleur des mondes possibles, dans le meilleur des business models, en fait, il ne faudrait pas une petite partie, ne serait-ce que 20%, je sais pas moi, qui serait euh, reversée aux personnes qui ont permis ce succès-là. C'est des questions qu'on peut se poser, et c'est en fait c'est des questions qui sont répondues justement avec le web 3, tout simplement. Passons donc au chapitre 3. Le web 3, pourquoi c'est génial, Nick sa mère. Nick sa mère, tu te lâches et ça fait plaisir. What? Et alors, pour répondre à la question de Web3, pourquoi c'est génial, c'est la suite logique. C'est que ben, pour le coup, par exemple, si on prenait l'exemple de Facebook ou de YouTube, si, et d'ailleurs, par exemple, bien un YouTube décentralisé qui s'appelle Odyssée, moi, j'y suis, mais euh, bien sûr, il n'y a pas de monde dessus. Et, et euh, il faudrait, pour qu'il y ait hein, plus de monde qui l'utilise il faudrait que des YouTubeurs crypto y aillent, mais euh, c'est ce aussi difficile pour eux, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas encore des ressources financières sur l'autre plateforme. Et au contraire, l'autre plateforme, Odyssée, donc euh, la version YouTube décentralisée, le visionneur gagne aussi de l'argent. Ça veut dire qu'il y a quand même une... On va couper en fait le gâteau en deux. Autant le créateur de contenu que la personne qui regarde gagnerait de l'argent. Donc moi, je trouve le système, enfin le système en soi est génial. Il y a beaucoup de monde hein, sur Odyssée, mais bien évidemment, c'est beaucoup trop faible comparé à YouTube. Et puis, euh, les instances financières, enfin, les sociétés, elles n'ont pas envie de faire leur spot publicitaire sur Odyssée puisqu'il n'y a pas assez de monde, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Pour changer le tout, il faudrait que des influenceurs vraiment importants, pas, pas une petite youtubeuse comme moi mais vraiment du lourd du côté anglophone etc qui postent de temps en temps des vidéos sur Odyssey. je sais qu'il y en a qui le font qui essayent parce que très clairement c'est comme ça qu'on va arriver à un, à un business qui est partagé en fait entre tous ce que permet la décentralisation en économie c'est simplement ça c'est à dire que au lieu d'avoir une seule personne qui gagne et qui récupère tout l'argent comme on le voit avec facebook etc euh, ce que les applications décentralisées nous permettent de faire c'est d'avoir une partie, en fait, en gros, du capital et de participer en plus à la gouvernance, c'est-à-dire donner notre avis, etc. Je vais pas trop rentrer dans, ce, dans les précisions, hein, mais l'idée, elle est là, globale, et vous, et vous la savez, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que les gens se battent pour que la blockchain soit reconnue comme une technologie et une avancée en fait pour l'humanité. Euh, on a tendance à parler que de trading, d'argent, de, gagner de l'argent, mais en fait tout ça, c'est secondaire. La vraie, la, la, le vrai impact que ça peut avoir est bien plus grand que ce qu'on croit. Alors à ce stade de la vidéo, vous pouvez vous dire, vous pouvez être plein d'enthousiasme et me dire, euh, et de vous dire tout simplement, mais c'est bon, on a réglé tous les problèmes de l'humanité. En fait, euh, c'est fini Karl Marx, c'est fini Adam Smith, on a trouvé mieux quelque chose où tout le monde gagne en même temps. Vous irez sur Odyssée, donc l'équivalent YouTube, et vous gagnerez un peu de tokens. Vous irez un peu sur Twitch, euh, donc la version c'est et vous gagnerez aussi un peu de tokens. On va faire un peu de DeFi. Tout le monde finalement peut créer son application décentralisée, et en plus on peut tous avoir un peu des tokens en faisant un peu de... en avoir gratuitement, etc. Bref, toute l'humanité peut s'enrichir. C'est merveilleux, on a trouvé le meilleur des mondes possible, euh, voilà, mieux encore que ce que disait Spinoza. Mais mais, mais, il y a toujours un mais. On passe à la troisième partie et vous allez voir, je vais casser vos ardeurs. Je suis désolée. Partie 3, euh, c'est quoi le problème <rire> En fait, le problème, euh, donc euh, je ne vais pas trop m'étendre suffisamment il y a pas mal de personnes qui en parlent en ce moment. Il y a un professeur d'ailleurs qui a publié un article que je trouve formidable, qui, qui, qui écrit souvent sur ce sujet-là. Et il euh, faut savoir que Jacques Dorset lui-même, donc le CEO de Twitter qui est très crypto-friendly, pour le dire comme ça, il avait déjà il avait commencé à poster un article, enfin euh, un tweet en disant euh, Web3 vraiment décentralisé. Pourquoi Alors, ça avait fait un petit tollé dans le milieu. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, aussi beau que ça puisse paraître dans, dans l'absolu, comme ça, en vous le disant, euh, c'est pas aussi rose. C'est-à-dire qu'en fait, les gros fonds d'investissement sont déjà en train d'investir comme euh, des ports, hein, disons le mot. Ils sont en train d'investir massivement dans des projets, euh, dans les futurs projets qui vont bah, nécessairement cartonner, en tout cas qui vont être essentiels dans le Web 3. Ils sont déjà en train de mettre des billes, ils sont déjà en train d'avoir, en fait, de reprendre le monopole. En gros, euh, ça se manifeste très bien avec la annonce de Facebook. Aujourd'hui, notre société est maintenant Meta. Et l'idée derrière, c'était de dire, je vais être là dans le Web3, vous en faites pas. Moi, j'ai déjà 2 milliards d'utilisateurs, je vais pas les laisser comme ça partir euh, vers des concurrents et euh, je vais rester là. C'est pour ça que ça a été très mal pris par, par toutes les personnes qui utilisent les crypto en se disant, dis donc, ça fait 10 ans que tu en profites, euh, tu ne peux pas laisser un peu la place aux autres. Et cette centralisation, on peut déjà l'avoir sur pas mal de projets. Alors, et sur la plupart des projets sur lesquels on investit, et même quand on investit sur un launchpad. Quand on investit, nous, on est tout content, mais en fait, on a que des miettes, hein, faut pas l'oublier. D'ailleurs, vous voyez bien, quand vous allez participer, vous voyez bien tous les noms, les Eurovites, etc. Tous les grands fonds d'investissement ont déjà bien investi en amont et eux, ils nous redonnent quelques cacahuètes. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà mieux que rien, mais en tous les cas, le Web3 pourrait être finalement, et il y a de fortes chances que ce soit comme ça, finalement qui va, euh, qu va toujours enrichir les plus riches, etc. Et à ce propos, je vous invite à lire euh, cet article-là ou de regarder l'étude de, de Messari, qui montre en fait à quel point les allocations, enfin des, des tokens, en fait, pour pour beaucoup de projets qu'on connaît et qu'on utilise, en fait, elles appartiennent déjà à, à l'équipe fondatrice. Donc c'est hyper centralisé. Finalement, les projets les plus décentralisés, c'est Ethereum et Cardano. Et euh, comme on peut le voir, euh, par exemple, Solana, qui est super en soi, enfin qui a pas mal été plébiscité, c'est la pire des cryptos. Euh, en termes de, de centralisation. C'est-à-dire que quasiment tout appartient à des investisseurs privés. Pareil pour Celo, pour NIR, enfin, et beaucoup de projets euh, de Web3. Donc voilà un peu l'idée quand on vous dit que c'est un peu une utopie. C'est qu'en en fait, ils sont déjà là, les, les ventures capitalistes. Et en plus, nous autres là qui, euh, qui parlons de crypto encore en ce moment, en 2021, on a de la chance. On a de la chance d'être déjà dedans, de pouvoir avoir quelques tokens. On, a eu, on, on est encore qu'au début. Mais alors les autres, ils vont être dans la même boucle. Ça va être toujours trop cher pour eux de rentrer, etc. Bon, voilà pour le scénario un peu qui venait contrebalancer. Euh, maintenant, c'est pas tout noir et tout blanc, en fait. Il y a des deux... Euh, voilà ce qu'il faut retenir, parce qu'on va passer à la conclusion. C'est que tout simplement, c'est quand même merveilleux, le Web 3. Il y a plein d'opportunités à prendre. Après, euh, la seule chose que je voulais euh, vous dire avant de finir, c'est que peut-être que vous vous dites là, oui, mais d'accord, mais l'investisseur que je suis, moi aussi, je veux prendre la part du gâteau. Moi aussi, je veux faire comme les capitaliste. capitalistes. On investit dans quoi Eh bien, alors il faut savoir qu'il y a une page sur CoinMarketCap qui répertorie en fait les projets Web3. Et euh, donc elle est très intéressante. Moi, je pense que quelqu'un qui veut investir, en tout cas, moi, je l'ai fait personnellement. Ce n'est pas du tout un conseil financier, encore une fois. Mais vous pouvez regarder quelques projets de cette liste-là. Alors, il y en a pas mal qui ont pumpé mais là, on est, au moment où je vous fais la vidéo, le marché est en chute, donc c'est peut-être le moment de faire du shopping, je ne sais pas, hein. il faudra vraiment regarder bien au moment où vous regardez la vidéo. En tous les cas, donc, à la première place, Filecoin, euh, Filecoin, c'est quoi euh, C'est Dropbox en version décentralisée. Vous allez voir, la plupart des projets, euh, donc il y a des projets d'infrastructures, comme The Graph, très intéressant, même s'il a beaucoup pris, il y a Helium, j'en avais parlé beaucoup, enfin, il y a BitTorrent, par exemple, qui est là en version décentralisée, donc vous savez, l'envoi le, de fichiers, peer-to-peer, pire, euh, pire pire il y a le BAT, le fameux navigateur décentralisé qui n'a pas trop euh, marché comme on aurait cru bah pour, encore une fois pour des raisons d'investitation financière. mais moi, euh, en tant que, avec mon blog, j'aurais du mal à faire la promotion de BAT, même si je le fais là, euh, il fait 13 ans, mais euh, parce qu'en en fait, voilà, il faut compter sur les dons des gens et euh, c'est pas comme ça qu'on qu se rémunère. Donc il y a beaucoup, il y aura aussi beaucoup d'autres questions hein, sur le Web3 qui vont se poser, euh, mais bon, dans l'absolu, voilà, on ne va pas s'égarer. La page de CoinMarket, cap, elle est très, très bien. Il y a des projets très intéressants comme Storge, Océan Protocol, etc. Donc, si vous voulez investir dans une vision long-termiste, parce que là, c'est vraiment des projets euh, sur 5, 10 ans. Euh, Web3, on est encore assez balbutiement comme vous pouvez le voir. Mais ça peut être, ça dépend de votre portefeuille, de ce que vous voulez faire. Typiquement, moi, quand j'ai investi sur ces tokens-là, euh, là, je suis dans une optique de... Vraiment, c'est mon portefeuille le plus long terme possible. Alors là, c'est plus que la retraite. C'est ça. Donc voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais il y a de très bonnes projets il y a des très bons projets euh, pépites sur cette liste là alors je vais m'arrêter là, à moins que le sujet vous intéresse on pourrait euh, décortiquer plus à la base je voulais faire ça en plus, donc je peux faire une vidéo ou deux sur le sujet si ça vous intéresse et pour la conclusion il y aurait beaucoup de choses à dire la seule chose que je peux vous dire c'est que voilà c'est pas tout noir, tout blanc, c'est formidable en soi le web3, ça c'est indéniable même euh, d'un point de vue géopolitique etc et pour les questions de développement, les pays du nord et les pays du sud pourront retrouver un équilibre est-ouest aussi, euh, parce que vraiment c'est vrai que ça donne encore plus de chance aux autres. Alors maintenant, qui est des requins et des rapaces qui investissent en amont dans certains projets qui vont nous refaire la même chose que ce qui s'est passé en web2, c'est fort possible pour beaucoup de projets, mais il y a d'autres projets qui vont quand même se détacher et puis le fait que les gens soient au courant de ça, il y a même des gens qui parlent de web4 pour dire pour montrer leur désaccord, mais ça donne même si on gagne pas entièrement avec le web3, on va quand même un peu plus gagner qu'avec le web2. Voilà, euh, sujet lourd dis donc, euh, je sais pas si je l'ai bien appréhendée. j'avais trop de choses à dire et euh, un jour je vous dirai la vérité sur cette vidéo j'ai dû la faire pas mal de fois je sais pas quel angle euh, choisir elle, elle était dure elle était très très dure à faire euh, voilà bon bah j'attends vos commentaires je les lis tous hein, quasiment donc voilà, même si je réponds pas à tout parce que j'ai pas le, le temps, mais euh, je les lis quasiment tous. Et je vous mettrai aussi des ressources, il y a des documentaires, enfin il y en a un sur Arte qui est magnifique pour comprendre euh, l'avancée d'Internet. Et puis il y a aussi ce livre-là, euh, donc ça s'appelle Les Innovateurs. Là c'est vraiment pour comprendre en fait toute l'histoire en fait de la création euh, d'Internet et puis de toutes les, les, les entreprises qu'on connaît aujourd'hui, de la Silicon Valley, etc. Il est exceptionnel, moi je l'adore et d'ailleurs je vais... Euh, le relire en fait je pense donc voilà je vous remercie encore de regarder ces vidéos et puis bah, au fait ceux qui veulent aller je suis sur Odyssey aussi hein. donc voilà <rire> allez prenez soin de vous ciao